Allez, on joue Oui, bah, je crée la là, Elle est où, là Y'a pas d'invite Ah bon, on joue pas. D'accord. Ferme-la. Flyaya, Charles Alvacier, Sarmington, Fredoie, Doudou, Diddels. Balka Pourquoi tu m'invites pas, Balka Balka, pense à faire les invitations, s'il te plaît. Faissel, t'es pas sur le Discord Si tu étais sur le Discord, je pourrais que y une couleur spécifique. Mais oui, je venais On est vraiment pas méchants, hein. Les les gens gens. Non, j'ai déjà fait <rire> Putain, on est vraiment les, les gros forceurs. Moi, ouais, je, ouais, je suis un peu méchant. On est où mon invite Oui, mais t'es jamais... Oh, très oh, tu vas la fermer Ah, mais je crois que t'avais oublié. Mais je te l'avais envoyé gentil. On est de gauche De gauche De gauche. De gauche. Et on a des chaînes non mixtes cool. Bon, t'acceptes Je vais l'accepter, de inviter de merde Ah, mais enfin, il a du ping, fire Non, mais, non, mais ça si fait un peu à chaque fois. Ouais, c'est la petite feinte. Je peux pas mettre 10. Ah, c'est quand vous voulez. Hein bah, je peux pas mettre 10. Oui, tu déjà mis -dé. la couleur uh, troll rice. C'est bon, je mettre rose. Tu es rose. Tu es Raze. Rose. Rose. Arrêtez ah non, de vous si moquer des, des des... Des... Des... <rire> de mots qui sont euh, trop importants oh pour moi comme ça. Ah, c'est est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Je peux je fais quoi la tête montrez quoi Oh mon dieu, quelle horreur. mettre Richard pendant qu'on va mourir. Ça a non, commencé là Oui ça a commencé. Oui ça a commencé. Ça a commencé. Ça, là, rejoint, euh, ah yes Oui voilà. Yes mais Oh y'a des haches Tu me fais bouler. Mais j'ai un angoisse Quelle angoisse Mais quelle angoisse Ah Mais quelle angoisse Mais quelle angoisse C'est Halloween A quoi ça sert de vivre dans ce monde A ah, quoi oh ça sert de vivre dans ce monde ah, Oh Qu'est-ce qui se passe Oh, mais ils sont en train de construire un truc là en fait Armington il a un sombrero trop mignon Non Mais oui il a un sombrero mais oh, moi, je fais, oh ouais. mais euh, moi si, je fais des chauves-souris! Oh, mais moi aussi je fais des chauves-souris! J'ai des chauves-souris et j'ai un melon. Et bah ben alors, Balka! Je suis un, un gentleman Halloween. Est-ce que vous entendez la musique du Oui, Lyon elle est très bien. C'est que des montées et des descentes. C'est super. Je sais pas, j'ai pas Je vais te de arrête! On dirait une mauvaise musique de cirque. Euh, ouais. C'est pas si très bon bonnes bonnes. tu ah, Tu tu euh, un best de on, on dirait une musique d'un épisode de cher de poule Ah, trop <rire> bien, cher de bien, Char de mais, mais il a jamais bien. dit le contraire, Didons. Pourquoi cette agressivité C'est putain. Parce qu'il qu qu qu m'aime pas. pas, pas... C'est toi. Moi, je suis la plus gentille, Mais non, Mais des Mais quoi Je me suis envolé. mais quel Quelle niveau. Eh, pourquoi vous me poussez pousse, -pousse mais là Mais t'es noir, on te voit pas es. C'est affreux Dis donc, c'est un peu raciste que tu ouais, dis, là. Ouais, c'est un peu, peu ah, raciste. Ouais, <rire> <rire> bah, Franchement, je ça y ça. C'est limite, hein, on va te. On va te ban, hein. On va te... On va te... Emmener, peux... Eh, mais bah, je recule, moi, ça va pas. Mais y'a. Ah Oh Je j'allais, je l'ai, je Attention, j'arrive. Attention, j'arrive. Ah, mmh. c'est toi évidemment, on est genre. Tu make way, make way. Quoi Comment ça, évidemment que c'est toi bah je sais pas euh, toute de norvège oh waouh on se calme armington là avec ton sombrero très joli d'ailleurs qui te suit ah, à rien. oh là là les <rire> tombe, tombe. Bah, Arrête de mettre la puissance au max écoute je tente des strates ça ne marche pas mais non mais j'ai touché la balle sans faire exprès. mais euh... non <rire> attendez ah <rire> oh, mais le petit hot form mais oui et je fais des oh. chauves souris quand je quand je roule génial oui donc du coup il y a deux balles noir et c'est affreux dans les zones d'ombre. Je suis <coughs> désolé. Mais non, c'est oui, très, très bien. C'était. Non, c'est très bien. C'était. Oh, on peut faire ça. Je le tente. Le Vraiment trickshot Je le tente. Moi je tente le trick shot. Ah bah j'ai pas tenté, j'ai voulu jouer safe et maintenant je suis Ah free, raté. Oh non. Ah oh, ah oh Ah oh, mais tu je... Oui. Non, non. Il un trickshot à non, faire là. Non. Oui. Ah, bon. OK, j'essaie. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on plaît, Oh non, ah c'est proche. Ah Coucou Fredouette. Oh T'as vu j'ai servi des... oh servi oui. d'amortisseur. De... On fait Alors, des Fais bisous. Celle, on a fait un golf with your friends. Euh... Oui qui est déjà sur le sur YouTube. YouTube. D'ailleurs est-ce est que est-ce que est-ce que j'ai bien réglé le Moobot J'arrive pas. Non. Euh, ok. Non. Si c'est bon si ça marche. Non non oh, je suis trop fort je suis trop fort. C'est assez compliqué tout ça. Hein bah non. Voilà. En vrai pas. vous avez deux... Un petit peu moins fort, mon dieu. plus cette musique. Un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. Non, mais quand je fais de plus fort, je tombe contre les parois. Voilà, là c'est bien. Regarde, impeccable. Pourquoi tu mens Oh Oh oh oh oh dernière Mais c'est celle parce que dans Golf with fun, au moins on joue au golf. Alors que là on joue à rien. On tape dans des hachoirs, ça. Mais non, contre le mur, mais quoi On voit rien dans ce niveau de con. Je sais pas s'il faut aller... Faut aller sous le cercueil derrière la croix. Oh, sous le moi. cercueil derrière la croix, ça va le guide du routard ah. bon. Ok ouais ça va. Le mec il, le mec, le mec, il dit on... ça comme s'il avait fait euh, la map. genre tous, tous les bons fois. plans de golf hit, euh... <rire> Tous les euh, restos derrière, 3 étoiles y a à leur y a un DD. derrière un cercueil mon gars. <rire> C'est l'adresse du siècle. Une aubaine. Une aubaine. <rire> mais non mais cassez-vous Mais cassez-vous Quelqu'un veut bien me pousser. grâce grave à graine. Char Quoi viens me mettre dans le trou. Mais j'ai que ça à foutre, ouais. Bon bah, je Non, mais après, il faut reconnaître que ça ajoute un peu de charme au jeu, Fessel, quand même. Le fait que ce soit moins maniable. Oh putain, mais je vais couper la musique. Par contre, la musique est en train de me rendre fou. Non, c'est moi aussi, là, j'en peux plus. Si je Ah, Fred, t'es juste avant moi. Ouais, je pense que d'ici 10 minutes, je prends une loupe et je vais chercher des insectes. Tu vois, allez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh le crâne. Non. Le crâne de la victoire. Non. Oh oui. oh oui. Oh oui. Mais oh, casse-toi Je sais pas poussée. qui t'étais. Oh, ah, c'est oh, moi. moi. C'est toi. Pardon. Je déteste oh, tout ça. Pardon. Mais je suis tombé. Là ah, j'ai fait un bogie. <rire> mais c'est nul un bogie. <rire> ouais, c'est vrai. Mais oui, ah, ça veut dire que t'as fait un, un, coup, t t un, coup, un coup, coup en trop. Mais ah par rapport au pas. Oh Crystal Telegram, elle est venue sur le Discord. Coucou. moi j'ai fait un triple buggy. Oh Bon j'en ai marre, je tente le all-in-one. Mais il est droit devant en fait. Oh Ah J'ai cru au alley hoop Le alley hoop Ah dommage. Le petit taquet qui est sorti, le taquet taquin comme on l'appelle. Qui est venu... Taquet taquin. Je te jure Valka, mais c'est toi. Là il est en mode il a abandonné tu viens fêter l'anniversaire de Balka à Lyon, oui, euh, Fred Allez, je sais pas encore quand c'est par contre. En février, en février. Euh, alors, euh... Eh ben, je sais pas. À voir. Je ne sais pas. Oh ah J'ai presque 47 2001. ans, je fais pas mes week-ends un mois à l'avance comme ça. <rire> <rire> non mais Non, au pire, c'est pour faciliter la vie Non, non, mais si, oui, pourquoi pas, je vais voir. Ah ah tu m'as pris. Mais j'en ai marre cette poutre oh, Diddle si tu pouvais cordialement aller te faire foutre, ça me ferait <rire> vraiment chaud au cœur. Mais de, Mais de manière genre, cordiale. Vraiment. Oh je suis déjà à 9 coups parce que je m'excite toute seule sur ma souris là, ça m'énerve. Oh ah, merci Diddle Oh merci Diddles, ah, merci Diddle's. <rire> Oh bah deux. deux coups C'était quoi pas. ce rire de Mickey pas. Oh oh, oh. oh. oh. <rire> <rire> Il y a Charles qui va nous tuer. Je suis partie Oh putain T'es parti! Attends, est-ce que t'es vraiment parti? Ah non, t'es je suis pas vraiment parti! Mais non, mais reste avec nous, Charles! J'ai vérifié le tableau de score au cas où, puis je pas vraiment Si t'avais le top 4! J'en rien! tu sais pas si c'est Mickey ou Michael Serra! Oh oui! Oh oui! Oh, ça fout la merde! Ah, je suis parfait! Pour le All-in-One! Pour le All-in-One! Pour le hall-in-one in one non je t'entends C'est Bouffe la yaya, merci Tard Allez C'est dégueulasse <rire> alors, il est gerbé. Oui, horrible Mais la musique rajoute à l'effet de gerbe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui ah, se passe du mouvement Mais quelle angoisse Mais quelle angoisse Ah non y'a un trou Ah non je suis mort Oh oui Oui j'y fonce Oh Regardez-moi Oh quelle angoisse Allez, Allez, allez, allez, allez Allez, allez, allez, oui. Naruto run dans le trou, quoi. J'ai Naruto run dans le trou, ça reste le temps. Naruto oh, oh, là, je, je me bats avec Charles. Je vais pleurer. <rire> Charles, non, allez. Charles bon. te souviens quand j'étais un coup derrière toi Oh, s'il te plaît, arrête-toi, arrête-toi Yes Mais Arrête-toi <rire> J'ai dégagé du monde sans faire exprès. Salut, Arlington. Salut. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, le jeu, stop. te oh J'en ai marre. Oh, oui, c est, c est... Armington, j'en ai marre. Jeu. On, non, mérite on mérite pas. on mérite pas. Comment ah, ça, gavités, tellement de pif ah non, c est c est calculé, ah non, mais tout était calculé, Samy. Hein. Le, le niveau où ça tourne là, c'était. Mais il y a zéro pif dans ce niveau. C'était chirurgical. Hein. <rire> Suffisait d'aller tout droit, littéralement. <rire> j'en ai marre. <rire> Allez, Dédé. T'es là, Dédé Ah oui, je suis là, mais j'ai trop peur de, de mourir. Mais non. T'inquiète pas. Non mais... Wow. Oh, oh là là. Trop oh, bien ton oh, tir Tu vois, il juste que je me concentre. Et franchement, je... t'as concentré ton, ton chakra et ton... Oh non non, mais... <rire> non T'as concentré trop de chakras. Ouais, là il y avait... Euh... Ouais, un peu trop. Oh, ah, c'est bon. T'as bon, arraché bon, l'écorce bon. de l'arbre. Euh... <rire> ah, tu es premier putain, ouais, es... Oh là mais t'es pre... trop fort. C'est ça. C'était si le meilleur. J'irai pas jusque là, mais je... Y'a encore des c'est Des hachouaaires Des hachouaaires Quelle mentrie Barrez-vous Oh Qu'est-ce qui y bon vous, vous, vous avez failli me propulser <rire> Barre-toi, Diddles Diddles dégage Non, y'a trop Non oh. oh Mais je vais pas jouer Y'a tout mais le monde Y'a de l'anti-jeu Mais, mais, mais, c'est vous oh, mais Non, vous... mais arrêtez oh, bah, oh non, je suis revenu au début Diddles, il fait exprès pour m'embêter <rire> Quel, bâtard <rire> dit, Quel bâtard Quel bâtard Dégage Dégage Non je... Ah Quelle angoisse ce jeu de con Ah, ah. Euh. Mais, Mais c'est qu'il est revenu <rire> Avec son sorti petit chapeau Mais oh ça... dit, oh je t'ai dégagé de... Et, je mettre... et je vais mettre Et je vais mettre mon coup Oh non Qui m'a Putain Qui m'a sorti C'est Non. Oh merci on mais barrez-vous tous! Merci à oh. sang! <rire> Quel qu mais quelle enfoirée! Mais pourquoi j'ai fait ça? Je, venir... je, venir... je, je crois qu que tout le monde, monde s'est ligué contre <rire> moi! <rire> non, oh, Arrête de faire ton Manuel match, match. Non, non, non! Ton Manuel Vals, mais j'ai vais te <rire> mon pote! Je rigole pas! Il y a des je les prends pas! Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis tombé Oh! <rire> Je suis retourné au début Mais qu'est-ce que tu fais, Fred Mais j'ai shooté comme un bourrin Mais pourquoi Parce que, -ce que, que pour simple, pas ce, ce Ouais bah perdu. C'est vrai qu'il est simple, il suffit d'aller tout droit Il est aisé Pardon. Qu'est-ce qu'on se marre sans déconner Et voilà que la porte, elle est repartie. Non mais... Et ça grince, et ça grince. Ah oh, c'est moche ça Pourquoi t'es parti dans ce sens-là le mauvais mais okay, parce hein. que je me suis trompé <rire> Oh là là Oh, oh time's up mais ah, Vous remarquerez que même en faisant euh, plus 14, je reste devant... Ah, c'est Devant qui J'aime bien, tu fais mute au milieu de tes phrases <rire> Devant qui Ah oh. bah, me... euh... Mais essaie de me... Mais cassez-vous <rire> <coughs> Je vais pleurer non, Je crois que je te plante la... Je suis au bord de la crise de nerfs. Non, venge-toi Elle par Minton, ça fait du bien arrêtez mais calme-toi, <rire> s'il te plaît, Charles. Tu sais que je suis chez toi en moins enfin. de temps. j'ai envie d'aller chez toi, de te piquer un café et de t'insulter pendant dix minutes sans m'arrêter. Coucou, bah, Charles. Écoute, tôt, -tôt. Tu as peur de t'y Non, non, mais il... fume dans ce <rire> salon. Arrête de pas vouloir te pousser dans le trou. Je m'en fiche. La musique, c'est une horreur. moi, ça me dérange pas. La musique, la musique, je ne l'ai pas coupée depuis le début. Moi non plus. <rire> J'en peux plus. Non, on dirait de un épisode de où de le Joker de de de aurait tué euh, aurait tué Batman dans un cirque. <rire> <rire> Ou plutôt ah euh, Robin. Comme ça on est on est dans... dans... hein Évidemment. Ah oh, euh, Il faut tomber sur les bancs chaudrons. On... Alors je suis désolé mais Fessel est un historien donc bonjour Fessel. <rire> bonjour Fessel. Euh, je... je... Oui il y a plein d'historiens ici. Ah Ah Ah euh, Oh, mais... oh, oh j'ai oh, le boom j'ai le mais c'est ce Mais de la merde! C'est de la merde! Fait avec par le ciel de Balkany West! Je Eagle! Dire. Eagle! Let's go! Ah, let's go! Oh Dieu, oh Mais c'est quoi ces marmites? Je comprends pas! Pourquoi? Ils sont des là, portails! A... Là, bouge. Mais Non, c'est des marmites! Je je bouge, Alors ce sont des chaudrons! J'y vais... Vais... vais maintenant! <rire> <Je> vais maintenant! <rire> <rire> <Je> vais maintenant. <rire> Mais Fly qui fait <rire> chier tout le monde! <rire> <rire> Tout ça pour revenir là. Mais pourquoi vous êtes mes amis en ce cochon, Stormington là. Il y a 3 milliards de chaudrons, c'est débile. Mais arrêtez Mais des deux Ça n'a pas de sens. Mais je comprends pas où est-ce qu'il faut aller. Ah Tu aller dans le bon chaudron. Mais y'a pas de bon. Mais attends, mais y'a un bon chaudron, j'ai tout tape la map, c'est bon. Et si tu tapes si tu tapes pas au milieu du chaudron, tu peux sortir du prochain. <rire> putain ah, Mais j'arrive pas, pas Il faut, faut aller hyper ah, fort et puis ça dommage Flyaya Ok, il faut aller Je comprends pas. Je... Non, oui, un bon, bon, bon, bon, que je je un... le deuxième chaudron, en fait, et tu passes au-dessus quand tu ressors du chaudron. Non mais il faut aller dans le dernier... Si vous allez dans le dernier, ça vous one-tap, en fait. C'est Ça vous one-tap, mais arrête avec ces expressions qui veulent rien dire, putain Ça vous le fait en un coup. Il y a que des historiens qui sont arrivés. historien, historienne. Tu vois, tu le vois là le, le truc C'est un jeu de le... merde. Quoi TAPE fort et, et mets tes fruits vers le bas, Fred. Tu verras le, le drapeau au-dessus. Ouais Alors mais j'ai. Je... Oui. Mais de toute façon c'est foutu, voilà, c'est foutu. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> sens. Oh mon dieu Si proche et pourtant si loin. Tellement si proche, tellement si loin. Non mais je vois pas de quoi vous parlez. moi j'ai fait un deux coups. Euh. Oh ta gueule, Balkan West! Ouais. Ouais. Mais tout le monde s'en fout de toi, Balkan! <rire> Mais wow. non! je suis dans l'espace les oh, les je suis... Oh, oh où wow! Que je... Quel jeu de con! Oh, quel jeu de con! Merci! Mais quel gentil. jeu de con! Oh non! <rire> oh oui! Pour être en train de dire oh non, je me suis fait fumer ma race! Quel jeu de con! T'es qu'à Zorbinton! Allez. Mais non, mais il faut vraiment faire une puissance non, spécifique! Soit, Pardon! Oh, mais un ah, mais c'est insupportable! Ah, mais cassette! Tu, tu <rire> oh. J'ai pris du plaisir, Balka! Ah, oh, quel jeu de con! J'ai fait le trou derrière! Allez! Pim, pim, oh, pim! C'est bon, je vais m'en sortir! Oh là là! Je m'en sors pas, tu, tu peux pas m'aider? Ah! Oh. Boogie! Est-ce que je suis une dernière? Non, non, t'inquiète! NON! NON! <rire> <rire> <rire> Oh, oh, Back to square one! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh non! Tiens, pourquoi t'es revenu au début? C'est pas oh, ta, gueule. <rire> ta gueule! <rire> Qu'est-ce que tu fais? Mais <rire> je sais pas! Mais attends, ça se trouve, oh, elle va. Ah non! Oh, ah non, dommage! Oh, un tout petit peu moins est de force! Tu fais est les... oh, mais attendez, oh. mais y'avait un raccourci en fait! Dès le début, tu peux faire ça? Ouais, euh, juste voilà! Non mais là, c'est On prend rien à jeu! Mais pourquoi y'a l'autre truc qui grince là? Arrête! Charles, oh calme-toi, Charles. Respire, ah ben, ben, ben, ben. tout va bien. Ben, ben, ben, bien. Concentre-toi, <laughs> okay, respire. Okay, okay, respire par où tu peux. Il te reste, il te reste 35 secondes, tout va bien. Quoi <rire> Merde, j'aurais <je rire> pas dire ça. Il pas reste deux 32, 31, 30, 30, 29... Euh... Arrête Arrête Arrête ça, Je vais rage quit. Non Non Bon bah, c'est perdu. Bon bah... Bon, mon frère mateux, c'est Big Shack. <rire> est -ce que... Ouais est-ce qu'on peut tenter un Trick Quick math. Est-ce que le jeu peut être... Arrêtez de jouer <rire> Mais ta gueule, <rire> sans ai connu Arrêtez de jouer Mais tasse-toi Oh, la Yaya, tu vas me saouler. Bouge. Eh, y'a encore beaucoup de games, là Euh... <rire> ouais, <rire> est... Oui. En vrai, est oui. Vrai. oui. Mais bouger de là Mais y'a les games de. gueule, les... Balka, putain mais Il est mal par la commu aussi. Ah oui non mais on va en faire, c'est pour ça qu'on est. A... Non mais je veux dire Balka, Est-ce qu est est que tu t'es <rire> dit un jour que t'avais suffisamment de charisme pour qu'on t'obéisse <rire> quand tu demandes un truc <rire> Je sais pas, j'essaye Mais, mais c'est pas oui. tranquille On va Merci. se Merci, Merci. Mais je t'ai même pas touché Pourquoi tu me remercies bah, quoi 4, tu veux partir s'il te plaît. Non, non, Alors, je vais. Non, non, ah non suite, Non, mais c'est quoi ce truc Parce qu'on va s'embrouiller tous. Putain, bon, vas-y, joue. Allez, je, je ça je va me saouler, voilà. Oh bonjour, Armington. Non, mais arrête de me taper sur Ah non, je fait n'importe quoi avec ma petite pelle. Oh Ouais, Armington, je l'ai remis au début tout à l'heure, c'était assez triste. Bah, je connais pas la map en fait. Non, mais ça va Là, je connaissais la map. Mais au bout de fort. trois coups, tu la connais ou pas oh, Ah, dommage. Le talent. J'ai tenté le rebond. Et franchement, franchement. j'ai hâte que la partie soit finie. Pour <rire> en je relancer une autre. Partir, je suis à 105. Pour en relancer Vous une autre. Ah mon ça... non, Dieu. Non, je reste pas, moi, ça va pas. Mais c'est quoi, ces parties de ah, Allez, aussi. Charles reste. Mais qu'est-ce Cassie... c'est Non, je reste pas, ça sert à rien. Je suis mort. Mais, mais si, on fait la bagarre du golf. Oh Oh Et cool. Oh, mais est -ce non, mais... Que... mais où est-ce que je suis dans ma vie <rire> est -ce est, est... oh, Où est-ce que je suis dans ma vie Oui ou Birdy Qu'est-ce que oh, c'est wow, de... wow, wow. Qu'est-ce qui se passe Oh, tu Qu'est-ce que tu fais <rire> dessus Tu es Qu'est-ce que toi ton putain de problème Yellowcrock <rire> <rire> Dust, tu as <'es> un gâle. Coucou Xer. Ah non mais Xer c'est de la merde hein. Mais quel bâtard J'en peux plus. Mais arrête oh. de me shooter, t'en peux plus ailleurs Mais oui. arrête Je pleure. Charles, ah, Fred. Mais c'est lui qui a commencé, <rire> Oh nice Oh dommage, oh moche. Mais je non, ce, je de suis de trop nul. Mais non, t'inquiète. Oui Il nous reste encore 4 trous comme non, ça. Regarde, tu vois Non non non non. Mais ah, non, non mais, oui. mais attends, mais j'ai raté 50 tentatives parce que t'avais dit qui me rentrait rentrer. Parce qu'il se faisait chier. <rire> Ah qu'est-ce qu'on fait Mais là. pourquoi t'essaies de bond avec moi comme une sorte de perdant, Dédé, Arrêtez. alors que t'es genre deuxième Non, ah, parce que dans mon cœur, je suis en train de perdre, c'est horrible ah, ah, il y avait moyen de faire all-in-one Mais alors que t'es oh, un fou. privilégié de, du billard, ah. de la... De le du... faire en deux coups, du non, coup. <rire> c'est pas le même... Mais je vous donne un là, vrai, vrai conseil, je vous donne un vrai conseil, je vous donne un vrai conseil, si vous êtes au début, passez par la gauche. Ah oui, c'est beaucoup plus gauche. Ouais, Avec on est d'accord. Oh. Hein. Ah, j'ai ouais. poussé quelqu'un. C'est pas une façon de gagner, mais au moins c'est simple. Mais casse-toi <rire> J'ai tout raté. Je passe mais par la gauche. Oh. <rire> la gauche. Non, mais si vous êtes tous sur la gauche, après mais vous allez C'est Charles Mais qui dit La gauche Si vous déteste. je vais croiser. Mais non, mais par contre, mettez des vraies patates à gauche. Voilà oh. ah. J'arrive pas <rire> Stay, stay, the world painting. Ça y est. <rire> <rire> ah bah alors, Flyyug <rire> On est nul <rire> Mais oui, je suis nul Je bah sais. alors Voilà, voilà. Waouh, tout en voilà. douceur. Congratulations! Ouais, cinq fois <rires> <roulant> <rires> -mer merci Moubot pour ce rappel nécessaire! Il a fait quoi Moubot? Moubot mou il a rappelé qu'il fallait rester gentil et respectueux sur le chat! Mais euh, il a fermé! Ouais, il bah bah Moubot je l'emmerde! donc Fred! Il fait son travail! Lui! Fred, je suis d'accord avec toi! Bon les bouge Dédé! Moubot on entend parler mais voilà quoi! Dédé bouge! Merci! Mais tiens, tu fais chier toi? Oh, mais! Fois, non. merci Arrêtez! Allez. Je veux l'Olinware! Attention! La nous avons fusionné! Charles, bouge! Ah, Fred, bouge! Mais bah non, on a fusionné! On a oui. fusionné, ah non, Mais j'étais sur une autre map en fait! Ça m'a téléporté! <rire> Parce que j'étais près d'un autre, est autre la faute trou! Du jeu. Mais qu'est-ce que tu faisais sur une autre map? Bah, ben, je sais pas! Je me baladais! <rire> non! Mais j'arrive pas à faire des coups! Je <rire> sais pas où il est. Pourquoi on fait ça? Oh. Oh! J'ai trouvé le trou! Oh ah mais non. Ah, yes. ah c'est bon. Quel enfer. Ah merci. Merci, Charles. Merci, Charles. Euh, ouais, ouais, t'inquiète. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Tu, tu m'as ai aidé. Poussé, bah, mais ferme-la, toi, t'as rien fait. Mais oh, j'arrive pas à faire des coups forts, quest qu que Je le sais. Mais t'as rien <rire> fait, j'étais au-dessus déjà. Qu'est-ce que tu racontes Mais moi aussi, je suis au-dessus. Mais de quoi tu parles Tu veux mais... dire très installé, ferrure Rêve Mais je sais pas, c'est. j'arrivais pas à faire des coups forts. Je bégaye. Je bégaye. J'ai envie de péter un câble. <rire> mais, <rire> euh, je... mais ne pète pas un câble, c'est ridicule voyant. Moi j'adore je... ce jeu. Ça oh, a l'air de mettre tout le monde dans un tel état ce jeu. Ah non mais c'est euh... En fait ça le rend les gens encore plus nerveux qu'un jeu d'horreur, c'est génial. Si, si, si on devait jouer à un jeu de merde on pouvait... Ah t'as coupé, c'est dommage. On n'entendra jamais la fin. Voilà. Et merde <rire> Merde Ah Ah <rire> oh là là. On y a cru. J'y ai cru, ah, plus que 5 euh, voilà. secondes. 3, 2, mais, non, non, mais voilà. euh, Au bout d'un moment, faites sérieux, Fred, <rire> tape fort, tap fort, Mais non, mais j'arrive pas à... Euh, sur les coups qu'il faut faire fort, j'arrive pas à en faire deux pareils, ma souris suit pas. Ah, d'accord. Ah, c'est un peu du matériel. Donc du, coup, Donc du coup, il y a des moments où je fais des grands mouvements sur le bureau, ça fait rien, et d'autres où je fais un tout, petit moment, un tout petit mouvement et ça passe. Qu'est-ce qu'il y a, Dizel Oh non, j'ai failli faire un All-in-One et j'ai perdu Le All-in-One d'Armington. Bah oui. Et on va par là-dessus. Mais non, mais arrête, oh ça se non Non, non, non, ça veut dire quoi, ça Oh Et ça, ça, ça, ça veut dire quoi Ah, une patrosse Quoi Ça veut dire quoi as même pas it. Oh ça, ah, ça va me saouler. Oh, really... Ah oui, ça va être chiant, ça une... in heaven <rire> that we can't reach. <rire> Fermez-la. You will sur... not believe your eyes. <rire> J'y je, je arrive 4 J'arrive pas. pas ah oh, facile Non Oh, non, oh facile D'une aisance déconcertante Oh, non, bah, non bah, c est... C est... Désolé, il y a quelqu'un qui a gagné, quoi. C'est fou ça. Mais non, mais il reste une map, oh, encore. Il reste une map, hein. Mais Fred ah, bon, ah, Mais, mais j'étais devant toi, c'est toi, toi qui en... me en... dedans ah ah, J'arrive J'arrive pas, celle-ci. Ah <rire> oui, mais je peux faire euh, 14 coups prochaine. Non, non, mais sérieux, mais c'est quoi ça Comment c'est gagnable Oh Oh C'est bon Oh, j'ai envie de chialer. Ah, je fais Ah, ça C'est de la merde Mais encore, tu, tu, joues sans sans <rire> tu joues sans lui Tu joues sans Parce Donc... que je t'assure qu'avec musique, tu peux l'enlever, ta putain de musique, au pire, non Mais non, c'est oui, beaucoup oui, plus oui, drôle oui, avec <rire> Après, on n'est pas dans des conditions oui, véritables. Oui, Allez, bah voilà, j'ai fait le nombre de coups maximum, merci et beaucoup. Et bah de voilà voilà C'est la même chose, c'est toujours les mêmes notes, cette musique. C'est genre la même... Oui, c'est une descente, une montée. Une descente, une montée, c'est que ça. En ah, plus, CDL, C'est la passer. même à chaque fois. Des petits bisous, CDL. Pourquoi il a mis des émotes <coughs> comme Pokémon, CDL Parce oui, qu'il prime avec ses émotes. Pourquoi il est plus modo, CDL Ah non Ah il est plus oh non Mais putain Admin, c'est pas pareil, il est toujours modo. Ah d'accord. Enfin, en principe. Bah D'ailleurs, on y croit. Il, il, aucune... il a plus d'épée. Bah non, on y croit pas. Voilà. Hmm. Ouais, mais bon, c'est bon, bizarre. Mais je sais pas qui l'a enlevé, mais il a demandé à ce qu'il soit plus modo. Ah, ok. Il faut men mode, il a dit. Alors Ah, il en reste encore. Encore du random demain. Cassez-vous, j'ai même pas piqué Je me suis fait sortir du truc avant même d'y rentrer Casse-toi, Hamilton, s'il te plaît. Bah, j'attends le Putain, je me suis fait toucher, mes barres et vous. Oh, putain, Je suis fatigué, je suis fatigué. de ce jeu de merde. Oh non c'est le vide Casse-toi Armington Mais, casse-toi, mais il faut que t'ailles... Diddles, va-t'en voilà, Ah, va j'y suis, c'est bon Oh ah, Mais qui a autres... oh. Ah non, je vole Je vais ah, partir non, je comme vole. une mais reine Qu'est-ce que je suis... ah, encore... Oh, ça que ça baillitait Putain, t'as... Hum... Mmh. Ah. ah... Oh, oh putain oh. J'ai dunqué... dunqué le pro, j'en suis ressorti <rire> C'était trop beau <rire> Tu l'as vu Oui Putain, Je suis dégoûté <rire> Oh, allez Dédé, allez Dédé, non Putain j'avais ah. dingué le trou quoi Non tombe pas, ah, non <rire> Oh yes, non On Je suis à vous vous Non Oh le trickshot Oh le trickshot oh. <rire> oh, trick Bravo, c'était le plus beau coup de, de toute la game Bravo Ouais. Bon, et moi je me retire comme une reine C'est... Sur une mais victoire un choix Non, franchement, comparé au reste de l'équipe, c'est pas ridicule, hein ouais. ah. C'est ça, le pire Regarde, ça, on est quatre à être au-dessus de 100, quoi il <rire> le, ouais, le... Y, y a un petit écart entre nous... Hein. Non, mais le parc, c'est quand même à 63, hein Oui, c'est vrai... Non, mais je suis mauvaise, c'est tout Bon, bah... Oh, mais les pirates Qu'il euh, qu faut accepter... Pardon ah, ok, je vais mettre les pirates. Donc je vous souhaite bien du courage Merci. Bonne soirée à toi. Ne gueule. criez pas trop, je vous fais des bisous, je vous <rire> au, au chat. Au revoir le chat, je vous retrouve sur le chat ou sur Discord. Oui, car on a bon. un Discord. Hein, à... sur les, les réseaux sociaux. Voilà, <rire> cliquez. On a un LinkedIn. Cliquez sur les réseaux. Mais venez sur le Discord, euh, parce que... <rire> je croyais que allait dire venez sur le LinkedIn. <rire> ouais, non, non, c'est bon. Bonne soirée, <rire> et ça, salut, bisous. À Bonne tous. soirée, Charles. Bye Bonne bye. soirée. Ouais, salut Charles.